Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir et le bonheur de pouvoir offrir une formation pour un groupe de cadres, euh, d'un grand groupe, Bah ben, écoutez voilà pour la poste aujourd'hui, hein, s'ils font partie de mes, de mes bons clients. Et justement aujourd'hui je vais donner une formation sur la prise de parole en public et comment devenir un orateur hors pair. Et ce que je vais enseigner aujourd'hui, compte pour nous tous, c'est justement un, une question de communication. Aujourd'hui beaucoup ont traque de parler en public pour la bonne et simple raison c'est qu'ils ont peur de la masse. Et en fait, on oublie à un moment donné qu'on parle à plusieurs personnes et non pas à une masse. Déjà intellectuellement, réfléchissez-y, ça peut en effet faire la différence. Mais dans la réussite de la communication et quand on veut euh, communiquer un message, on oublie aussi l'impact de l'émotion que nous transmettons dans nos mots. Je vous explique. Pour beaucoup, on attache énormément d'importance au contenu de ce que l'on va dire et pour certaines catégories de personnes pour certains types de personnes le contenu est extrêmement euh, est extrêmement important en revanche pour le cerveau et pour d'autres types de personnes ce n'est pas tellement le contenu qui compte bien entendu le contenu est important bien entendu je suis pas en train de vous dire qu'il faut raconter n'importe quoi mais ce qui compte c'est ce qu'ils ont ressenti avec ce qu'ils ont entendu plusieurs études démontrent que dans la communication verbale le langage non verbal est euh, significatif dans la compréhension et dans l'intégration d'un message à hauteur de plus de 90%. Quelque chose comme 93%, que ce soit 1% ou quelques pourcents de plus ou de moins. En fait, peu importe, ce que ces études démontrent, c'est que nous retenons plus facilement le langage non-verbal et également l'intonation et la voix que nous utilisons dans ce que nous disons plus que les mots. Selon vous, à hauteur de combien de pourcents, les mots sont importants dans la communication eh bien, si vous le saviez et si vous l'avez entendu dans les études, il semblerait que ce serait qu'à hauteur de 7%, c'est-à-dire très peu. Ceci ne veut à nouveau pas dire que le contenu n'est pas important, non, ceci veut tout simplement dire que notre cerveau fonctionne plus à l'émotion qu'à l'intellect, c'est-à-dire que nous allons plus vite retenir ce que nous avons ressenti d'un message interprété et perçu d'un message plus que le message lui-même d'où l'importance, et là beaucoup de gens n'attachent pas assez d'importance là-dessus de travailler sa posture comment vous allez parler avec ou sans sourire avec un corps droit ou courbé voilà, le langage non-verbal est extrêmement important dans l'impact que nous allons avoir ou nous allons percevoir d'un message donc j'apprends à mes stagiaires. Et je passe une grande partie de ma formation à travailler sur la posture, sur la respiration, sur le sourire, sur le message que l'on veut donner, mais sans parler. C'est vraiment important. Réfléchissez-y, vous allez voir que souvent, vous retenez plus souvent ce que vous avez ressenti et nous interprétons souvent plus ce que nous avons ressenti que ce que nous avons entendu. Et ça, c'est la base de beaucoup de malentendus dans nos communications, qu'elles soient en entreprise ou privées. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie. Et soyez heureux. Salut les amis.